Certains nombres entiers peuvent s'écrire comme la somme de nombres impairs consécutifs. Par exemple, 64 est égal à 13 plus 15 plus 17 plus 19. Vérifiez. Est-il possible d'écrire 2017, 2017 comme la somme D'au moins deux nombres impairs positifs consécutifs. Au moins deux nombres impairs positifs consécutifs. Je vais choisir le premier nombre. 2a plus 2 fois 1 plus 1. Constatez que c'est un nombre impair. Le suivant. 2A plus 2 fois 2 plus 1. Constatez qu'exactement le suivant. Le suivant, 2A plus 2 fois 3 plus 1, etc. Je vais choisir 2A plus 2 fois n plus 1. Et je prétends que mon problème, c'est de trouver A et n, tels que... 2017 soit égal à cette somme-là. Remarquez d'abord qu'il y a chaque nombre, un après l'autre, sont des nombres consécutifs. Ça, ça fait bien sûr 2a plus 3, 2a plus 5, 2a plus 7, etc. Et comme je ne sais pas combien de nombres il y en a, je vais appeler n le nombre de termes. C'est-à-dire combien de nombres dont la somme fait 2017, bah, il y en a n. Et bien sûr, je ne connais pas la valeur de n. Donc 1, 2, 3, etc. n. n nombre impair. Leur somme, c'est 2017. Déjà, je peux affirmer quelque chose sur n. A votre avis, est-ce que n est pair ou impair Bien sûr, n est impair. Parce que si n était pair, un nombre pair, tous ces nombres sont impairs, additionner un nombre pair d'un nombre impairs, ça fait un nombre pair. Et 2017, il n'est pas pair. Bien, tout ce que j'ai trouvé, c'est que n est impair. Mais si je m'efforce d'additionner tout ça... Allez-y, essayons d'additionner ces n termes. 2a plus 2a plus 2a plus 2a... Combien de 2a il y en a Combien de nombres ici 1, 2, 3, 4... n. Il y a 2a fois n. Ça c'est pour les 2a. Plus. Ici on a 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, etc. 2 fois n. 2 fois... Je mets 2 en facteur. 1 plus 2 plus 3, etc., plus n. Et plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois Il y en a, oui, il y en a n fois, plus n. Donc, ceci serait égal à 2017. Voyons, voyons, si on peut trouver n et a. C'est une jolie équation avec a, n, nombre entier. On appelle ça une équation diophantienne. Diophantienne. Diophant, c'était un mathématicien il y a 2000 ans. Équation diophantienne, trouver A et N, nombre entier positif, qui vérifient cette égalité. Bien, alors qu'est-ce qu'on a ici? Quand il y a une équation diophantienne, le plus intéressant, c'est de factoriser parce que la division, c'est notre allié pour les équations diophantiennes. Factorisons. Déjà ici, c'est 2 à n, plus 2 fois, cette somme est connue depuis Gauss, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, c'est n, facteur de 1 plus 1 sur 2, plus n. Je simplifie par 2, et j'ai mon n que je vais mettre en facteur. Bien sûr. Je vais mettre en facteur ce n. 2017 est égal à n facteur de 2a plus n plus 1 plus 1. J'ai mis n en facteur. Bien. N fois ça. Autrement dit, plus simple, c'est n, facteur de 2a plus n, plus 2. Ça doit être égal à 2017. Tout ça doit être égal à 2017. Qu'est-ce que je dois faire ben, Je dois voir si 2017 est facteur premier ou le nombre premier. Sinon, on va factoriser 2017 pour voir quels sont ces facteurs. Et surprise, si vous constatez, avec une calculette, bien sûr, que 2017, c'est un nombre premier. Autrement dit, ce produit, c'est bien ou bien 1 fois 2017, ou bien 2017 fois 1. Et on va voir les deux variantes. Pour cela, essayons de résoudre quand 2017 égale 1 fois 2017, ou 2017 égale 2017 fois 1. 2017 égale n fois 2a plus n plus 2. Supposons que n égale 1. Du coup, 2a plus n plus 2 doit être égal à 2017. Je remplace n égale 1 ici. Je trouve 2a plus 1 plus 2. 3 égale 2017. Ce qui nous donne 2a égale 2014. a égale 1007. Quel était notre premier nombre Je vous rappelle que notre premier nombre, c'était 2a plus 2 fois 1 plus 1. Mais si a est égal à 2007, 2a plus 2 fois 1 plus 1 égale 2 fois 2014, plus 3 plus 4, 2017. Ça veut dire que le premier nombre est 2017. Et mon problème demande que 2017 s'écrive comme la somme de moins deux nombres impairs. Ah ben si le premier est 2017, il n'y a pas un autre nombre et si on a d'autres possibilités, si n égale 2017 et 2a plus n plus 2 égale 1, afin que le poly fasse 2017, c'est même pas la peine de chercher, vous avez compris pourquoi, n égale 2017, mais ben si je remplace ici n par 2017, je crois qu'on trouve un nombre a négatif hein, et il ne demande que des nombres positifs. Autrement dit, notre problème est résolu. Il n'y a pas de solution. 2017 ne peut pas s'écrire comme la somme de moins deux nombres impairs positifs consécutifs. C'est comme ça.